Hey, salut tout le monde! J'espère que vous allez bien. Alors, la vidéo d'aujourd'hui va porter sur la recherche de produits avec la Best-Seller List et la New Release List. Les deux méthodes sont assez semblables. Vous allez voir, c'est une super technique. Il n'y a pas beaucoup de gens qui en parlent sur YouTube. C'est aussi ma préférée. Mais avant, assurez-vous de vous abonner à ma chaîne, de cliquer sur la petite cloche et de liker cette vidéo. OK, on y va! OK, donc, cette technique constitue d'aller chercher la Best-Seller list et de regarder parmi les sous-catégories les produits qui se vendent bien. Ça va être exactement les mêmes étapes pour la New Release list, mais vous allez comprendre qu'au lieu de taper dans Google best list, on va taper New Release list. On va commencer par la Best-Seller list. Vous allez avoir besoin de Jungle Scout Chrome Extension. Je vous mets le lien en dessous de la vidéo. Il faut aussi comprendre que pour cette technique, on assume que si le vendeur a un produit qui se vend bien, il y en a probablement d'autres aussi. Parce que quand on sait comment bien lancer un produit et qu'on a suivi les étapes à la lettre, mais on peut le faire là, pour d'autres produits aussi. Alors, étape numéro 1, on va googler. On s'ouvre un petit onglet Google. Vous allez taper Best-Seller List à Amazon. Puis, vous allez prendre là, ici Amazon.com Best-Sellers. Vous allez cliquer là-dessus. Alors, comme que j'ai dit, ça ici, vous avez à la gauche les catégories. On veut rentrer dans les sous-catégories. Par exemple, pour euh, cet exemple-ci, on va aller avec « Beauty and Personal Care ». Maintenant, ici, on peut encore rentrer dans une autre sous-catégorie. Pour notre exemple, on va prendre « Makeup, brushes and tools ». Maintenant, vous allez cliquer sur un produit qui semble être un produit privé, un « Private Label ». On veut faire la différence entre un produit avec une marque populaire et une marque, un, un private label. Habituellement, là, quand le nom de la marque est en capital, comme ici, «Bakey », ça c'est typique d'un private label. Donc, pour notre exemple, on va ouvrir ce produit dans un autre onglet. Là, vous y allez. Là, vraiment, là, euh, ce n'est pas grave. Il ne faut pas prendre en considération le nombre des reviews ni le prix. On veut aller voir ce que ce vendeur a comme autre produit avant. Alors, vous y allez, pour exemple, essayez-lui. Ensuite, ça c'est très populaire, ça, Dual Magnetic Alashes, on va l'ouvrir. Alors, vous continuez euh, sur la page numéro 2, vous voyez un petit peu le principe. On va y aller rapidement. Et on peut aller regarder, là, euh, pour un dernier produit, les pinceaux en maquillage. Ok, donc, on retourne dans nos onglets de nos produits. Prochaine étape, c'est que vous allez cliquer sur ici, « Sold by Becky ». Vous allez cliquer sur la boutique de, cette, de ce vendeur-là. Maintenant, vous cliquez ici encore à gauche, « Becky storefront. Ça ici, c'est tous les produits que Becky vend. Alors, on va passer notre Jungle Scout. Ça a l'air à être pas mal des pinceaux à maquillage, des éponges à maquillage. Ça, il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup sur Amazon. Comme premier produit, je ne conseillerais pas ce genre de, de produit. Alors, on va aller voir les données de ce vendeur. Beaucoup de reviews. Ça, c'est pas super. Il fait 25 000, mais c'est des éponges à maquillage aussi. Ok, On va aller voir ça, 44 reviews. C'est encore des des éponges. Hmm. Ça, c'est un eyelash curler. Mais il fait. Ça, c'était bon. Mais il fait moins de 5 ventes par jour. Encore. Bon, on va aller voir un autre vendeur. C'est pas grave. On va parler lui. On va essayer ce vendeur-ci. Donc, encore une fois, à droite, vous cliquez sur le nom du vendeur. À gauche, sur son storefront. Ok, oui, il y a juste deux produits. Là, on va quand même partir de notre Jungle Scout pour aller voir les données de ces deux produits-là. Ceci ci il y a beaucoup trop de reviews, mais il fait une tonne d'argent par mois. C'est incroyable. Puis, celui-là, il fait moins de 5 ventes par jour. Encore une fois, ce n'est pas grave. On va aller voir le troisième vendeur. Ça, c'est des fossiles aimantés. On va cliquer sur son storefront. Maintenant, on part dans le Django Scout. OK, maintenant, je peux déjà l'autre Ça, ici, prenez pas en considération l'opportunity score parce que c'est seulement là, les produits de ce vendeur-là. Donc, on ne prend pas l'opportunity score. On regarde vraiment les reviews avec les revenus. Lui, ici, euh, 3009 reviews. C'est pas bon. Lui, ici, 37, il fait 25 226 Ça, c'est excellent. C'est les Dual Magnetic Powerless. OK, on va prendre ça. On va cliquer à droite, on va l'ouvrir dans un nouveau lien. Ensuite, trop de reviews, trop de reviews. Puis, maintenant, les chiffres sont pas bons. Okay, donc Je vais fermer ça ici. Je vais retourner voir. Je pense que ça, c'était dans la liste des best-seller list. Je vais juste euh, retourner voir ici. Alors, la prochaine étape, c'est qu'on va prendre les mots-clés les plus pertinents du titre, puis on va faire une recherche globale dans toute Amazon pour ce mot-clé-là. Donc, pour notre exemple ici, vous avez euh, moi, je prendrais magnétique à C'est très important, là. Mettez pas du superflu dans vos mots-clés, prenez pas ultra thin, magnète, lightweight, vraiment là, juste qu'est-ce que c'est ce produit-là exactement, puis vous mettez dans la barre de recherche. comme on exemple ici, magnétique, on clique dessus. Et maintenant, vous partez votre Jungle Scout parce qu'on va aller voir ce que les données pour ce mot-clé-là disent. Ok, donc ici, mon Opportunity Score me dit que c'est un 8 avec un High Demand Low Competition pour le mot-clé magnétique Magnetic l'ashes. On va aller voir. Ça ici, quelque que vous voyez SP devant le titre, c'est que c'est des sponsor Products. C'est du monde qui ont fait des pay-per-click pour pouvoir mettre leur annonce devant les produits des autres selon le montant qu'ils sont prêts à bider puis selon le montant qu'ils sont prêts à payer par jour. Donc, on ne prend pas en considération les SP. On y va avec, on va commencer avec le produit numéro 4. Donc, on recommence. Les 98 reviews, il fait 20 694 C'est excellent. Comme si vous regardez là, dans le top 10 des vendeurs, des premiers vendeurs de la page numéro 1, c'est juste des vendeurs qui ont moins de 350 reviews. C'est excellent. C'est même vraiment excellent. Comme regardez lui ici, il y a zéro review, mais il fait 10 ventes par jour. Probablement, là, selon mon expérience, que ce vendeur-là, euh, il essaie de se tasser une place sur la page numéro 1. Donc, les 10 ventes qu'il fait par jour, c'est des giveaways. Puis, c'est par la suite qu'il peut aller chercher ses reviews. Maintenant, lorsque vous allez trouver un produit comme ça, que les chiffres sont incroyables, que vous êtes certain que c'est un, un produit potentiel, il faut absolument regarder si c'est... Un un, un un trend, donc vous cherchez sur Google Trends, numéro 2, pour regarder avec Kipa les données que Kipa va pouvoir vous sortir, combien de temps que ça a pris les vendeurs à pouvoir se tailler une place sur la page numéro 1, à combien il a commencé à vendre son produit, à quel montant là, que son, son produit a commencé à bien se vendre. Kipa c'est un outil très important pour notre recherche de produits parce que c'est bourré de données c'est vraiment là, une étape qu'il ne faut pas négliger lorsqu'on fait une recherche de produit. Bon, ensuite, vous allez regarder si c'est pas, s'il n'y a pas un brevet sur le produit, si ce n'est pas un trademark. Donc, il faut toutes faire ces petites vérifications-là. Je sais que là, des fois, là, on est comme un petit peu énervé quand on a trouvé un, un produit extraordinaire là, avec des chiffres comme ça. Mais il faut vraiment là, aller pousser un petit peu plus loin parce que ce serait vraiment dommage que. Bon, vous achetez vos produits avec votre fournisseur, que ça arrive dans les entrepôts d'Amazon, puis que finalement, bon ben ça ne se vend plus parce que c'était un, un, un trend, là. une tendance là, en français. Puis, mis à part le blabla, du début, ça a pris combien de temps? Moins de 10 minutes à trouver un produit comme ça, comme que je, vous, je vais vous répéter. Il faut faire absolument les euh, recherches plus approfondies sur ce mot-clé-là. Bon, par la suite, là, vous faites la même chose avec la New Release List, comme que j'avais mentionné. Ça, c'était la Best Seller List. Maintenant, vous allez euh, seulement chercher dans Google New Release List. New Release -re -re -re List. Je ne ferai pas le même exercice avec vous. Vous avez compris un peu le concept. C'est vraiment fun. Moi, j'adore cette technique de recherche-là. Donc, vous prenez la New Release List, puis vous faites le même exercice. Vous rentrez dans une catégorie, vous rentrez ensuite dans une sous-catégorie. Puis là, mais vous cherchez des produits qui sont des produits privés. Puis là, vous allez chercher la, le storefront du vendeur. Là, vous partez votre Jungle Scout pour voir ce que ce vendeur a comme autre produit là, numéro un. Puis là, de ces produits-là, vous allez mettre les mots-clés les plus pertinents. et vous faites une recherche globale sur Amazon. N'oubliez pas, je mets le lien de Jungle Scout en dessous de la vidéo. Puis, ça fait pas mal le tour pour cette technique de recherche. Alors, on se dit à la prochaine. Ciao!